C'est la fin de l'école Bonjour les vacances c'est pas les heures de colle et hey yes enfin je décolle direction la plage les tops les plus folles Mais non mais dit ma mère sur un ton de mauvais. Quoi quoi quoi j'avais pas prévu Là bas c'était mon vieux qui ont des verrues là-bas Pas de grâce matinée Debout 5 heures pour aller pêcher Là-bas de soirée DJ 18h tout le monde est couché Et leur jardin c'est pas de la blouse C'est comme si l'herbe, c'était de la blouse Et papy qui lâche des perlouses, Cet été c'est vraiment les vacances de la loose Même la télé ne capte pas. Même la télé ne capte pas. Mais va pourquoi C'est la catastrophe. Dans le village les mitros qui se croise en mode trop Oh non un de mes pros. Et ça toi toi quelle surprise. Et non pas lui. Le fils que j'ai dans mes valises. Je vous jure monsieur j'ai pas fait de pitié. Dévouée à passer l'été à manger du ragoût de manie. à base de ragondins séchés mixés avec des épinards farcis Mais tout à coup, tel un mirage au fond du jardin Apparaît la plus belle fille du bahut Une guitare à la main C'est pas fini